Les savants sont des forêts, perlées, argentées et dorées, des hommes, des femmes et des vieux. Tous les moyens qui séquestrent sont administrés au sylvestre, à travers l'histoire terrestre selon les temps et les lieux. Ce que je pense est audible, crédit écrit dans la Bible, disséminé dans les cieux. Tous les secrets des amis, ainsi que ceux des familles, ont fait le tour de la sphère, le cœur attristé et furieux. Les images synchrons en son renferment toutes les vibrations. Les ondes sous les coudes des dieux. Mes pensées relient les mondes, Réunissent d'emblée les ondes, À droite, à gauche, au milieu. Elles peuvent sillonner l'univers, Dans la lumière et les airs, Les espaces interstellaires, Les lieux restreints ou spacieux. Ma pensée traverse les couches, Sans même faire ouvrir la bouche, Défiant les systèmes mafieux, Je suis né le 2 novembre, De la nuit qui appelle les ombres, Le pont qui relie les âmes, Sous l'œil des sourires adieux, Je suis né le 2 novembre,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 Sous l'œil des sourires radieux.